Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce petit Halo Culture. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez Halo et sûrement les espèces qui forment l'Alliance Covenant. Mais savez-vous que l'entente n'est pas au beau fixe au sein de l'Alliance extraterrestre Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des relations tendues qui existent entre les grognards et les rapaces. Les grognards, ou Ungoy figurent très certainement parmi les espèces les plus connues de l'univers de Halo. Ils sont la chair à canon, les ennemis que l'on croise le plus sur le terrain, leur force de frapper est assez basse, pris individuellement, mais ils deviennent une véritable menace en surnombre. Et c'est justement là que le problème va démarrer. Face à eux, les Kingyars, plus communément appelés les rapaces par les humains. Ils ont une place toute particulière dans l'Alliance covenante. Contrairement aux autres espèces présentes dans l'Alliance et qui suivent les ordres des prophètes, les rapaces ne sont finalement que des mercenaires pour la grande majorité. Ils ont derrière eux un lourd passif de pirates et gardent cet état d'esprit même au sein des covenantes. Ils obtiennent rémunération pour leur présence au sein de l'armée. Si cela a peut-être un impact sur leur psychologie, les rapaces sont ovipares et pondent des œufs. Ils prennent soin de leur future progéniture et les couvent autant que cela se peut. Au sein des covenantes, les espèces cohabitent entre elles, partagent des lieux de vie. Ce sont de grandes villes où se mélangent les cultures et où les coutumes de chaque espèce cohabitent. Après une longue période de paix, un peu moins d'un siècle avant la guerre humano-covenante, les grognards se multiplient énormément, devenant de plus en plus nombreux. Face à cette augmentation de la population, les rapaces ont été délocalisés pour laisser la place aux grognards. Cette délocalisation entraîna de lourdes pertes au niveau des œufs des rapaces. Face à la perte de leurs œufs, les Kingyars accusèrent les ungoy de leur surpopulation et en vinrent rapidement à des actions aux lourdes conséquences. De nombreux commandants de vaisseaux rapaces ordonnèrent alors d'empoisonner des carcaisons d'infusion à leur bord, rendant ainsi les grognards qui le respiraient stériles. De nombreux grognards furent ainsi touchés et stérilisés. Face à cet acte grave, les grognards ne firent que se plaindre au ministère de la Concertation, ministère étant justement responsable de la résolution de conflits interespèces. Une véritable enquête fut faite, ordonnée par le futur prophète de la vérité. Quand il découvrit la véritable ampleur du problème, il répondit en donnant une amende aux rapaces coupables. Aucune mesure plus grave ne fut prise contre les rapaces. C'est alors que les grognards rentrèrent en guerre directe avec les rapaces. Le conflit prit une si grande importance qu'un arbiteur fut nommé en urgence. On appelle cette période la révolte des grognards. Révolte qui se conclut finalement par la vitrification partielle de la planète Balao, monde natal des grognards. Pour autant, ayant prouvé leur valeur au combat dans ce conflit, les grognards prirent une place dans l'armée de l'Alliance Covenante, prenant le rôle que l'on connaît aujourd'hui. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la relation entre les grognards et les rapaces, et tout ce qui a mené à la révolte des grognards. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à proposer vos propres sujets, on les traitera le plus rapidement possible. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, vive l'eau